Salut les guerriers c Ah ouais c'est le micro là. Salut les guerriers et bienvenue sur Kidless Fusion. l'effet. C'est aujourd'hui. On parle de nous maintenant. Bah, on parle de nous. C'est vrai. Il y a des petits youtubeurs. C'est vrai. Petit... Un petit tac. Papa. Il y a des petits youtubeurs qui parlent de nous. Mais on est là pour faire des fusions. T'as oublié quand même. Hein. Moi je fais des fusions. Où je, pars, je pars sinon. Mais je sais plus. Il a combien d'abonnés là C'est mon Karim. Carré... Il a 2000 abonnés sur YouTube. Voilà. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. Donc si je me permets de dire petit, c'est parce qu'on l'a été nous au aussi. Là, maintenant, non, et maintenant on est au-dessus. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a des youtubeurs qui font des vidéos sur nous là, maintenant. C'est vrai que c'est avant c'est nous qui faisais des vidéos sur ah, les gens et je me souviens que lorsque tu es en dessous tu regardes ceux d'en haut, tu as un pirate dans ta tête hein. ouais. Tu veux détrôner tout le monde donc tu vas commencer à parler de lui, des et tout et là il a parlé de nous C'est vrai, et nous quand on parle de nous Oui, on est là, on est là, on là, est là nous, même 1h du matin ou Bien pas, sûr, on, on est là. là Donc il a fait un live euh, pour parler des, des, des youtubeurs du feed game C'est ça, il a fait sa petite tier liste en live sur Twitch et nous on y était les gars, on y était. Bon dans ouais. feed game. Pour Timon Karim, on fait partie du feed game. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. C'est une petite victoire qu'on voulait partager avec vous. C'est ça. Sa vidéo n'a pas fait beaucoup de vues. Donc euh, on va faire en retour de la pub comme il nous en a fait pendant bien sur live. Normal. Et on va regarder un peu cette vidéo qui est quand même pas mal intéressante. T'es prêt Pimousse Bien sûr. Par contre, juste avant, j'aimerais bien qu'ils me disent avant qu'on la lance du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de la trois en commentaire Non mais il faut nous le dire. <musique> Can't get enough for you boy. à tous ceux qui nous ont aidés pour euh, tous nos projets bien là, sûr, grâce qui à commencent à sortir www.fitnessfusion.fr ouais. et on est parti avec la vidéo y de Timon Karim <rire> prochaine personne prochaine euh, team on va dire cette fois c'est Fitness Fusion alors les potes de Fitness Fusion sauf ils sont trois dans leur team ils nous considèrent comme on ses est, amis trois, ouais. déjà ils nous considèrent comme ses potes déjà <rire> on est bien parti euh, et pour moi génétiquement ils sont pas tous au même niveau ah bon je il y a Bastos et euh, Didjo. C'est donc euh, là, c'est Didjo, et il a une bonne génétique. Franchement, merci. Ça, <rire> ça déjà, c'est un bon point. Il a remarqué. Il a pas une génétique dégueulasse. Il n'a pas pris les meilleurs. Bon, Regarde-moi la photo qu'il prend. Vraiment, on dirait un Kosovo. Et <rire> hey, je vous explique sur l'Instagram Fitness Fusion. Je vous voyez cette riz. vidéo, cette photo. Il faut soit up à droite pour voir la transformation. Là c'était le avant. C'est la merde. Là. Et je suis sûr il va me traiter là. Bon après c'est quoi cette photo euh, frère Donne-moi ouais, des bonnes photos. Que... Euh, je suis en train de parler de toi en bien là. Donne-moi une bonne photo. Il a vraiment une bonne génétique. Pecs. Euh, solide, beau pec, bien défini, gros bras. Ils ont tous des gros bras, des combos bras-épaule assez... Euh... C'est suspect, ça. quand il a dit ça, je suis sûr que dans sa tête il s'est dit, attends, c'est bizarre gros ça bras, épaule, ça c'est des trucs de dopé ça c'est sûr, mais il n'y a chargé. pas voulu le dire, dis ce que tu penses. Assez solide, hein. FNT, bien. il a vraiment le, le, beau, le physique du beau gosse sur la plage un peu, tu vois. Il veut te pêcher, non Il veut te ouais. genre euh, gosse beau et tout. Euh, du coup, physique solide. Bastos aussi c'est plus ou moins les mêmes ga gabarits Non, c'est pas les mêmes gabarits, t'es fou ouais, Mais C'est pas les, les mêmes insertions Il y, y a Didi qui Bastos ou Fitness Fusion C'est vrai, Bastos Fitien dedans, on y va, allez, allez On, on attaque Kim aussi après, on y va, bon, on y va bon, allez tout le, Marvel, tout le monde fait partie de la FF, c'est ça FF, c'est que de la Fusion, <rire> les gars Mais euh... Ah, Pimous en live Oh, il est là, il est là, Pimous allez, allez. Petit allez. coquin, il me suit <rire> Ah Bastos fait plus partie de la FF, ok alors on va juger juste Jijio Yeah Un nouvel abonné rejoint le gang, gang Ah gang, bah Pimouz qui me follow maintenant, merci frère, ça, ça, ça fait plaisir Follow, ça fait plaisir, ça fait plaisir C'est pour euh, qu'il nous brosse dans le bon ouais, sens Ouais je pense ça Pourquoi tu dis qu'on est maigre L'enfant, yeah Vous avez juste racheté frérot, donc Pimouz ils ont live Donc en gros là ce qui s'est passé c'est qu'il était 1h du matin On a reçu un message, Timon il commence à parler de la FF euh, sur son live donc, Timon, il, il, fait, il est très actif sur Twitch. Allez ouais. le rejoindre. Et là, il était 1h du matin. On, on est a... des gros chômeurs. Hein. Non, on ouais, mais on s'est dit, ça parle de on nous. On est faut des y gros aller. chômeurs. Ouais, gros. mais c'est quand même nouveau. D'habitude, c'est nous qui parlons des gens. Là, on commence à parler de nous. C'est vrai. Et ça fait plaisir. Et du coup, on était intrigué. On était sur feed game. Et on est dedans. Donc, on est dans le feed game. Voilà. Donc, on voulait savoir ce que, ce que, ce que les gens pensaient de nous. Bah, surtout euh, Timon Karim. Quoi. Et puis, c'est surveille que que je... que je dise pas de bêtises sur lui c'est vrai, c'est toujours ça, gars. C'est ça, ça, c'est ton rôle. Frère, Toi, t'es le goomer. Si quelqu'un parle mal, il je sort je les sais. bras. Pimousse le chargé <rire> <rire> Justement, euh, DJ, donc très bon physique, mais pour moi, j'allais le dire avant qu'il arrive, non, du coup, non, maintenant. Normalement, quand on dit t'es chargé, ça devrait être négatif. C'est trop bien, J'aime bon, trop, gros. Eh, par contre, c'est quoi ça, attends Pourquoi il y a une surrègue dans ça, ah, là <rire> vous, vous... Allez sur mon Insta, vous allez comprendre. On ne montre pas pourquoi. Ça me gêne un peu, ça va faire suceur. Mais pour moi, niveau génétique. Euh, Pimous est quand même au-dessus. Le mec, il a une génétique assez il incroyable. De donc on peut pas juger. Il, il te kiffe quand même. Ouais, mais, as pas, mais on, on est d'accord qu'il se trompe. Si, pas on, pas trop si on parle CTT, de génétique, c'est prétentieux de dire ça. Mais je tu es au-dessus de Pimous. Mais par contre. Ouais, ça dépend pourquoi. Mais même. Génétique force. En fait. Ça dépend des objectifs en fait. Ouais, parce que prise de masse, tu vas prendre plus Esthétiquement, facilement. Esthétiquement, je suis une merdaise. Non mais zéro. Ouais, c'est plus ça. Moi, quand je parle de z... c'est côté esthétique, zéro. Mais c'est vrai que si on parle de prise de masse, tu vas prendre du muscle plus facilement que moi. Mais ancien gros. Hein. Mais moi, je vais pas galérer long. pour sécher. Toi, tu vas galérer. Ah, la merde. Et moi, je vais pas galérer. C'est la, la merde atomique pour sécher. Mais euh, Pimou, il travaille beaucoup plus que moi. Je vais pas dire euh... non, que moi, cette moi, année, j'ai beaucoup, beaucoup plus travaillé. Plus que moi. Moi, ouais, c'est ça, tu regardes le retour de Pimou sur les anciennes vidéos, tu travaillais très bien. Donc là, il m'a mis une longueur d'avance, et en ce moment, c'est lui qui a la meilleur physique. Vous pouvez être l'arranger. Parce qu'il est très sec. Ouais, Alors je sais pas sec, euh, niveau. Euh... Quand même, on voit... non, là là j'étais pas. La veine sur les ouais, pecs. Mais là j'étais pas strié J'ai jamais été. Et, Et tu toi, toi mec, du moment où tu stries sur les pecs, c'était sec. Non, je sais pas encore. Euh... Le plus sec c'est la photo sur euh, la piscine. Là, juste ah, attends, attends, il va, il va, il va, il va il pas là. la mettre, je pense. Si, si, si. Niveau diète, euh, ce que ça donne, bah, bah, il est là. Ça, euh... bah, justement, c'est la là... photo du site internet Yes. Allez-y, n'hésitez pas si vous voulez votre programme personnalisé. On a charbonné sur euh, le site, simplement. sur la façon de vous suivre en fait. On a, mis, ça. on a fait en sorte que ça soit simple et efficace euh, de vous suivre. On a beaucoup travaillé là-dessus. Donc allez-y sur euh, www.fitness.fitness.fr. Ouais, <rire> <rire> <rire> Honnêtement, les prix sont dérisoires comparé à la qualité de travail voilà. qu'on a mis, Vraiment. Vous allez avoir du suivi sur 3, 6 mois, 9 mois, 1 an des programmes personnalisés. 10 ans, si vous euh, des programmes personnalisés alimentaires, tout, tout, tout. Donc, n'hésitez pas à aller voir euh, ce qui se passe là-bas. Exactement. Bah, il est là, Pimous, il est là. Hein. Pimous, tu peux, niveau diète, t'es quoi Est-ce que t'es kebab, euh, kebab, kebab, kebab, euh, tacos ouais, Ou est-ce est, que t'es est es clé pas Tacos, il m'aurait dit Golden. Parce que si t'as un physique comme ça avec des tacos, es c'est chargé pas non de non, non lui, On ne peut pas avoir un ouais, physique comme chargé. ça en mangeant des tacos et tout. Hein. Non, là, j'étais dans des diètes vraiment très, très pointillées. Mettez-vous en tête que ce soit des chargés ou des non chargés. Si vous voulez avoir un bon physique, il faut, faut bien, bien manger. Il n'y a sûr. pas de bien sûr, il n'y a pas de secret. Clean avec ta diète. Je suis sec qu'en en sèche et en diète strict BG. Ok, bref, les mecs. T'as Non moi, je vais faire comme s'il si était pas là. Je vais partir de base parce que il a une putain de génétique. gros Il a des gros bras, il a des grosses épaules et surtout, il faut que je trouve une photo. Où il a à moitié à poil là pour qu'on puisse se toucher. Quoi <rire> Quoi je je dit Il est bizarre. Il est bizarre. Karim. À Bastos, ça coûte ta Bastos. non. Il ouais, y, y a pas de mecs bizarres chez les DZ, Attention. Tout, ouais, hein. je... il faut que je trouve une photo il il a moitié à poil là pour qu'on puisse se toucher. Quoi <rire> c voilà, ouf, dangereux <rire> Mais je crois que c'est ces viewers qui sont dangereux, ils sont encore plus dangereux que lui. Ils aiment bien regarder des mecs tout nus. Il a ah. des gros pecs sa mère. Bon là ils ment Ils En plus, là, je suis ils pas sont énormes tes pecs. Mais... J'ai des bons pecs. Mais mais point c fort, c'est le dos, c'est les, les bras, les b... les triceps, c'est tout. Mais après, ça, là, tu avais une bonne là, shape. Ouais, hein. Mais là, j'étais pas sec, sec, comparé à ce que je peux faire. Mais pas... La photo piscine, c'est vraiment là où j'étais le mieux. Mais lui, il est impressionné de ton physique. Hein, il est choqué. Il a des hanches un peu larges. Un peu, frère. Là. Ça, niveau esthétique, c'est le seul euh, seule truc vraiment, entre guillemets, négatif que je vois. Mais, putain, mais tu as que des... Sur vos thumbnails, vous êtes, tous, vous êtes tous des photos de vous à moitié à poil tout le long. Et sur votre Instagram, il y a R. <rire> ça, il y a raison. On va faire un effort sur nos instants. On va mettre voilà, beaucoup plus de reste, photos... De qualité comme celle-ci-là, de QNT, elle est pas mal. Mais il a des gros pecs, il a des abdos très visibles. Même quand il est pas sec, il a des abdos très très très, très visibles. Cette photo-là, elle est, elle, est elle est incroyable. En plus, ça se voit, il n'y a pas mis une heure à la vois. Je l'ai les... fait en deux deux. Voilà, tac. Par contre, on voit mon skate. Après, je dis ça, je dis rien. Et on peut observer la gynécomastique Allez, qui n'est absolument pas présente. Voilà. Ah, parce que je sais que les gens ils vont voir <rire> des abdos comme ça. Ils vont se dire, il est dopé. Il n'y a rien là, les des abdos, juste. Hein. Des abdos, tout le monde peut en avoir avec une diète. Hein. Allez Très bons obliques, le doigt s'est développé, il a des gros bras sa mère, des grosses épaules, vraiment le combo, euh, le combo euh, pec abdo bras épaule très il a solide tout. Il a quoi, sorti tous les muscles. Oh, combo champ, <rire> pec prix pied, frère, tu me dis tout aussi. Euh, pour moi, il est au-dessus des autres. Ça j'aime pas, ça j'aime pas. pas mais je vais ça. le rattraper. <rire> enfin, au-dessus de Dido. non mais il a raison, il a raison. Ouais. j'aurais mis quand même enfin, solide. Moi, Admire physique. Pimous, on passe à Solid Plus, voire Golden. Mets -moi dans Golden. Ah pour vous, Giju a meilleur... meilleur euh... Il se défend. Là, j'ai défendu. Bien, parce que c'était en live, <rire> les gars. Donc il y a les viewers de Timon Karim qui, ils ont, qui me défendaient là-dessus et qui disaient que j'étais au-dessus de Pimous. Ah j'étais bien. Et on était à deux sur le live et, et on s'expliquait, c'était vraiment marrant. Allez, on va leur faire un peu de pub pendant qu'on est là. Ah, là ben, va nous voir tout nu. On, on rend. sur mon live, je suis obligé de passer de leur chaîne maintenant. C'est là, cette image. C'est quand même un petit peu gay ce qu'on passe là. Hein. C'est un petit <rire> peu gay, des mecs qui se caressent. Qui euh... se caressent. <rire> bon, il n'est pas ultra sec là, mais il a un bon physique, il une bonne génétique. Des... Euh, même s'il se fait caresser par un barbu. Il, un il a des grand bras grand. gros bras, vraiment Gijo. Et puis Mousse, le truc, c'est qu'il a un physique qui, donne, qui rend il solide, tu vois. Il a un physique qui rend très solide, qui rend très carré, je sais pas comment dire. Tu vois le mec, un peu comme euh... Là, je suis tous les mecs qui ont un peu petit, un peu carré, euh, la Bazinga, Thibaut InShape. Euh... Tu vois les mecs qui ont un physique, mais pas genre trapu, genre moche. Genre... C'est ça, puis quand vous le voyez en vrai, même stock. habillé, il est stock. Petit mais carré, solide Mike aussi. Moi je les mets en solide plus. Raphaël Cuesta, voilà. Il m'envoie des liens les gars, aïe aïe aïe aïe, ils, se... ils, ils sont malins, ils sont dit il est en train d'enregistrer une vidéo C'est comme ça qu'on va avoir les 100 k les gars On va, on va lui envoyer des, fo... des vidéos de nous à poil, il va les passer sur sa chaîne, ça va nous faire un peu de pub ah, Aïe, il s'est régalé ce soir là hein. Ils sont malins, ils sont là 1h du matin, ils méritent Tu vois Jijo, il a vraiment le physique de mec que tu vois sur uPorn, tu vois, dans la, dans la catégorie euh, euh, black on black, black on white Écoute, il nous sort des catégories de <rire> uPorn non, mais c'est quoi cette catégorie? Black and white, c'est les noirs et les blancs, gros. Oh, tu vois, dans la, dans la catégorie euh, euh, black on black, black on white. <rire> les catégories gay spéciales. Catégorie gay spéciale <rire> Mais. Tu, tu, Karim, d'où ça vient l'idée de sortir le nom de cette catégorie? C'est suis malade. Euh, moi, elle s'affiche pas sur mon menu. Moi non plus, frérot. <rire> je vous direz pas comment je sais ça, mais. On sait, on connaît la vérité. Il y a des bonnes cuisses aussi, Pimout. Puis... A part ça, elle est quand même très très gay cette vidéo. Eh <rire> hey, on parle de bodybuilding, il faut se mettre à poil. Je le dis en premier, il faut arrêter ça, de dire c'est gay, c'est gay. gay dès que des mecs sont. En... Notre corps, c'est notre vitrine. Tu vas dans un magasin de fringues, c'est des fringues qui bien vont se sûr, mettre en vitrine. Sûr. Nous, on doit montrer euh, comment on travaille. Logique. En petit slip, en petit cassant en train de poser, c'est du bodybuilding. Si vous n'aimez pas ça, à l'ailleurs. Mais là, ça fait quand même 10 minutes que je suis en train de voir hein. un rebeu barbu <rire> en train de caresser là. Ouais, je le respecte pas mes là, il l'appelle le rebeu barbu. <rire> Mais il a raison, gros. tu l'as sorti du contexte, cette vidéo, c'est pas normal. Tu, oh, tu, tu, tu, barbu, tu, je, tu rentres je... dans une salle, tu vois un mec comme ça en train de caresser un autre mec sur sa ouais, cuisse. C'est spécial, c'est spécial. Je, je me bah, casse. Il y a des mecs comme Karim, qui aiment aussi. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, il <rire> faut <rire> respecter la vie de tout le monde. il aime aussi, je crois. <rire> <Allez>. <rire> caresser les, les cuisses de deux petits jeunes, ça va trop loin, les mecs ta tête c'est mal à l'aise regarde Pimous le pauvre il est en train de se faire toucher <rire> il est... moi je suis pas venu là pour ça frère Antoine Fambonne. et merde j'ai renversé mon ah, construct ça stangle. y est c'est fini nous déjà faut parler plus de nous donc voilà il nous a mis dans solid plus je suis pas d'accord la plupart de ses viewers en direct, ils disaient tous euh, « Golden, golden ». Donc là, on était bien. Euh, la majorité euh, des commentaires qu'on voyait, c'était « Golden ». On était content par rapport à ça. Bien sûr. Toi, si tu avais une catégorie, tu aurais voulu euh, atteindre Moi, je mérite d'être dans « Golden ». Après, j'aurais mis être sur « God hein. ». Mais on ne va pas se mentir, on ne fait pas le poids à côté d'un mot en bas, Donc déjà, c'est clair, on n'a pas encore le niveau pour... Je que Bazinga, quand je suis bien... Ouais, sec, je suis en vraiment en pas loin de lui. En fait, il faudrait comparer côte à côte, parce qu'il est fort sur les selfies, hein, Bazingan. Bon. Il achète tout le temps les derniers ouais, iPhones, ça, ça le met pas. bien en valeur, tu vois. Mais tu vois la photo où il est ici comme ça, bah, celle dans la piscine, je suis presque pareil. Ouais, non, es... je suis presque je pareil. Je pense que si on met côte à côte en juin, là, on va essayer d'aller le voir, il euh, y a Moy que les que gens, ils se, que, se ouais, disent et Il y a un gros level. Moi, j'aurais aimé être Alphnachi, mais comme je suis pas mon max euh, du potentiel en ce moment, c'est normal qu'ils me mettent en, en solide plus. Mais bon, on est quand même dans la majorité euh, mais... des gros du feed game. Donc euh, ouais, ça, c'est une non. belle victoire. C'est comme les double dragons, je, le Joe des ouais, double dragons, Alphnachi direct en haut, en, en haut. Non, God, euh, Joe double dragon à son top level, God. Je sais pas, je connais pas ses perfs. Il Newton, faudrait ses perfs. Pour être God, pour moi, il faut grosse perf plus gros physique. Si t'as pas les deux, c'est mort. Bon, de toute façon, on fera, on fera une tier list à nous aussi euh, sûr, prochainement. On va, on va écouter euh, sa conclusion, là, qu'est-ce qu'il raconte Parce que je crois qu'il y avait des je choses télécharger. Int... <rire> non, je crois qu'il y avait des choses intéressantes. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, je vous l'ai dit, euh, tout le feed game se situe dans la partie haute, parce que là, ça, c'est la, les lambdas. C'est-à-dire que la plupart de la population euh, moyenne devrait se situer là. Et pourtant, dans le feed game, la plupart des gens se... Ah, donc, dans les lambdas, il s'est mis quand même. Hein. Ouais, par contre, j'aurais pas mis Jean-Jean Bonne non plus. Hein. Non mais on, on va pas juger sa tier list, on en fera une, au moins ça sera plus clair. Vrai, on va en faire une. Il se situe à partir du, du solide plus plus jusqu'au god, hein, La plupart des gens. Pourquoi Parce que la plupart des gens qui percent dans le fitness ont quand même une génétique plutôt agréable. Après, il y a des exceptions comme Jean. Genre... Donc là, <rire> en gros, ceux qui font partie du fit game, c'est ceux ont qui ont une bonne génétique. En majorité, un physique solide plus ou au-delà. Donc nous, on a la chance d'être dans la catégorie solide plus. Donc on a le potentiel d'y arriver, on va essayer de gra gravir hein, les échelons c'est pas normal, parce que pas le de plus pour nous c'est la première des catégories, ouais. c'est pas celle qu'on veut, on veut au moins être en half nati ce serait propre. Golden déjà ce serait bien, après si on arrive à atteindre le god, hein. moi je vais détrôner Bazinga de toute façon ça c'est clair et net. Ouais, on... Je vais lui prendre sa place RTB les gars, oubliez pas Comme je sais pas Alex Levent, comme FKN. Et comme bientôt on l'espère Le petit Timon Garim qui est tout en bas pour l'instant Mais on l'espère, il sera toujours dans la mauvaise génétique Mais on espère qu'il sera, qu au niveau de sa chaîne Youtube Au niveau de son nombre d'abonnés, au niveau de son contenu Au niveau du moment, à quel point il va percer Et à quel point il réussira à faire des grandes choses Dans le feed game, il sera tout en haut, tout bientôt Et pour l'aider C'est beau, hein. on est rêveur, ouais, hein. quand, quand on commence Youtube On est motivé, on veut tout casser bah eh ben, Allez lui donner de la force hein. Allez vous abonner euh, sur euh, sa chaîne Youtube je, pas, ouais, je suis quand même content d'être en solid plus plus Ces mecs d'être dans bonne ouais, je, je pense qu'il mmh. nous a quand même bien classé Je me serais mis quand même dans Golden Pour moi il nous a mal jugé mais il nous a bien classé ouais En fait il aurait fallu qu'il qu connaisse plus de trucs Genre toi ton potentiel maximum, moi qui connaisse mes perfs aussi parce qu'il n'a pas jugé aussi en fonction des perfs alors que c'est important Il enfin, y a trop de trucs qui rentrent en compte Genre Basinga s'il est en rang god c'est pas uniquement pour son physique c'est parce qu'il est chaud partout on le sait Ouais ouais c'est ça aussi Parce que je trouve quand même que Alex de Body Time par exemple ou Joe de Double Dragon ils ont un physique plus esthétique que, que, que, Baz. que ouais. Mais après il a pas jugé sur l'esthétisme la... il l'a joué... jugé sur la génétique En gros c'est facile pour eux Nathan Monsangro c'est facile pour lui c'est euh... facile pour lui gros ah Et moi, ouais, un mois, il récupérait aussi... son physique. Bah, oui. Ce menteur là Donc j'aurais dû être <rire> god. <had blood>. Bref <rire> Après ouais il a aussi jugé en fonction de cinéma Cheat tout le temps Bazinger il mange des tacos tous les deux jours frère C'était Fitness Fusion De la FF Vous étiez en présence de Mousse Et Didio Force C'est euh... fun euh... un en bacon <musique>